Alors bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux ce soir de vous accueillir à, à la librairie MOLA où on reçoit Laurent Joly dont vous voyez le, le dernier ouvrage, ouvrage qu'il a dirigé et qui comporte un certain nombre d'autres historiennes et historiens que je vais lister. Cet ouvrage s'appelle « La France et la Shoah, Vichy, l'occupant, les victimes, l'opinion » publié chez Calman Lévy en partenariat avec le Mémorial de la Shoah et il fait... Euh, un, un certain nombre de pages, en l'occurrence 557 pages. Alors ce livre, il a été dirigé par, par Laurent Joly, qui est directeur de recherche au CNRS, au centre, historique de, au centre de Recherche Historique, le CRH, qui a publié un très grand nombre de livres sur Vichy, la déportation, l'antisémitisme, vous en avez un certain nombre derrière, notamment sur l'antisémitisme de Bureau en 2011, sur la rafle du Veldiv très récemment chez Grasset en, en 2022, sur la dénonciation des Juifs en 2021. Et aujourd'hui, euh, il affronte une espèce de somme euh, pour résumer ce que la recherche et le débat public ont pu produire sur cette question du rapport du régime de Vichy euh, à l'antisémitisme, à la déportation et à euh, l'extermination des Juifs français. Alors, dans le livre, on retrouve un certain nombre de noms que vous connaissez peut-être, René Poznanski, Tal Brutmann, Bénédicte Verguez-Chenion... Vergès Chaignon, qui, qui est biographe de Pétain, Renaud Mels, qui est biographe de, de Laval, qu'on a reçu ici. Et donc, Jacques Semelin, Daniel Lee, tout, toutes ces personnes ont été réunies pour faire un point sur où nous en sommes, des, des recherches sur cette thématique-là. Alors, vous ne l'ignorez pas, on est sur un paradoxe par rapport à ces connaissances-là. La recherche, depuis les événements de la Seconde Guerre mondiale, depuis 80 ans, a énormément euh, évolué, a énormément posé de faits aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on sait sur la politique vichyste de cette époque-là. Les livres de Robert Paxton, les travaux de Serge Clarfeld, qui ont fondé il y a déjà des dizaines d'années ces questions-là. Et en même temps, le débat politique actuel et récent, les usages politiques du passé font que cette question-là est évoquée en permanence dans les médias, et que donc Laurent Joly, en plus d'être directeur de, de recherche au CNRS, s'est transformé en, en commis voyageur euh, et pédagogue de ces questions-là par rapport aux, aux instrumentalisations politiques, à la falsification de l'histoire, et vous vous doutez bien de quoi je parle en, en, en disant cela. Ça nous ramène au, aux dernières présidentielles, mais pas que. Alors, l'objectif du livre, je cite, parce qu'il est très clair, page 17, L'ambition de ce livre est de mettre en place la nécessité d'une mise au point historique et d'une présentation des acquis les plus récents de la recherche française et internationale. Donc ici, on est face à un objet hybride qui va saisir ces questions et leur usage politique dans, dans notre actualité, mais à travers des résultats incontestables de la recherche française. Et c'est ce dont on va parler ce soir, pour qu'évidemment, vous sortiez de, de cette conférence en ayant appris le maximum de choses ou vérifier le maximum de choses, parce que vous savez déjà pas mal de, de choses. Alors voilà, c'est comme d'habitude, ici, on va poser un certain nombre de questions auxquelles Laurent Joly va, va répondre, euh, 7 à 8 questions, et puis par la suite, à partir de, de 19h, vous pourrez évidemment euh, poser vos questions à, à, à l'intervenant, euh, et qui répondra, et puis ensuite vous pourrez le retrouver par la suite. Alors la première question, Laurent Joly, euh, elle, elle est relativement simple, et j'ai beaucoup apprécié que le livre, en, en fait, pose directement... Euh, les questions et les réponses fondamentales, dans la mesure, vous le savez peut-être, un des grands mythes qui en a entouré longtemps et qui euh, a été remis au goût du jour euh, autour de Vichy et de la Shoah, c'est tout simplement que le régime de Vichy aurait, face à l'occupant nazi, mené une politique du moindre mal, une politique du palliatif, qui aurait consisté à sauver les Juifs français en sacrifiant les Juifs étrangers. Alors, ce livre, il a une qualité, en plus de toutes les autres, c'est qu'il donne des chiffres incontestables. Sur les 280 000 personnes considérées comme juives en 1939 euh, en, en France, 74 150 ont été déportées, et uniquement 5 ont survécu. Mais sur ces 74 150 personnes, si vous me suivez encore, 24 000 étaient de nationalité française. Donc, ma question est toute simple, en joli. On ne peut donc absolument pas dire que Vichy a sauvé les juifs français en sacrifiant les juifs étrangers euh, oui il se trouve que je suis en train de travailler sur sur la manière dont on a écrit l'histoire de, de l'histoire on a écrit l'histoire de vichy et de la persécution des juifs de 1945 à nos jours donc je suis vraiment dans ce sujet là depuis pas mal d'années ça m'a permis de nourrir en, en partie mon livre la falsification de l'histoire et l'introduction de ce livre parce qu'en fait c'est un argument qui remonte au procès de 1945 au procès du maréchal pétain au procès de Pierre Laval, et à l'époque, on ne connaissait pas les chiffres qu'on connaît aujourd'hui, surtout on n'avait pas la chronologie qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on savait pas exactement combien de juifs déportés en 42, combien de juifs déportés en 43, combien de juifs déportés en 44. On pensait, on disait 100 000 juifs déportés, en fait, c'est 25 000 de, de, de moins, et donc il y avait cette idée de, de, de quelque chose d'immense, de tragique, mais on avait la conscience que la majorité avait survécu, d'où la tentation pour Le maréchal Pétain pour Pierre Laval et leurs défenseurs de dire Ah, bah ben si la majorité a survécu, c'est grâce à l'action du maréchal Pétain, c'est grâce à l'action du gouvernement qui a fait de son mieux pour épargner une partie et, et en l'occurrence, les juifs français. Donc, c'est un argument de défense et c'est un argument qui est faux, voilà, qui est faux, mais qui, qui s'est installé comme une forme d'idée reçue qu'on va retrouver. Alors, je, je crois que je cite l'exemple de Raymond Aron. Par Robert Raymond Aron dans les temps modernes en octobre 1945 qui dit Oui, c'est ça, paraît assez logique. Euh, c'était pas l'intention de Vichy, mais bon, il se trouve que, et puis évidemment, ça a été fort formulé par euh, des écrits euh, de gens qui voulaient défendre la politique du maréchal Pétain. Il y a eu des, des, des, des écrits pro-Pétain, pro-Laval. Euh, en règle générale, c'était des proches, des anciens avocats, et, et tout ça a continué. Alors, ça a disparu. Dans les années 80 c'est devenu totalement il y avait vraiment un consensus ça paraissait vraiment des idées tellement ancrées dans les justifications pétainistes qu'elles avaient plus du tout le droit de citer. et effectivement très étrangement mais j'explique pourquoi dans mon livre la falsification de l'histoire zemmour s'est mis en tête de, de, de remettre ces idées là au goût du jour voilà donc et ce qui est embêtant c'est que euh, du fait d'une ignorance quand même euh, hélas assez répandue dans certains milieux c'est des idées qui peuvent prendre voilà et donc dans les années à partir des années de milieu des années 2010 quand je faisais des conférences avec les profs des formations avec les profs au mémorial de la Shoah a commencé à revenir et on rêve penser que pétain sauver les juifs français des chose qui sont totalement enfin voilà qui repose sur rien c'est vraiment du vent donc il fallait effectivement réexpliquer. C'est l'un des, des, des, des objectifs de ce livre. Ce qui fait la singularité de certains moments dans la politique antisémite de Vichy, parce qu'il y a un moment 42. Voilà. Et ce moment 42, c'est le moment où Vichy accepte de livrer massivement des Juifs étrangers aux Allemands. On voit qu'il y a un effet de cette politique. On voit qu'en moins de 4 mois, 36 000 Juifs sont déportés qu'en moins de quatre mois, la presque la moitié des Juifs de France ont été déportés. Donc on voit qu'il y a un moment ça qui est, qui est lié à ce zèle, à cette volonté de Vichy, de, de, de, de, de, de, voilà, de, de, de seconder la, la, la politique d'Asie. On voit qu'il y a un coup d'arrêt à partir de septembre 1942, parce qu'il y a eu une réaction dans l'opinion publique. On voit qu'il y a eu, au sein même du gouvernement de Vichy, des tensions, que c'est un crime qui s'est opéré. C'est pas quelque chose qui est reconstruit a posteriori. C'est un crime qui a eu lieu dont avaient une conscience plus ou moins forte les, les ceux qui l'ont ceux qui l'ont euh, décidé exécuté soit en mentant en l'occupant enfin en s'inventant des, des, des explications euh, fausses comme Pierre Laval qui va tenter de faire croire que en fait ce qui se passe est normal qu'on déporte euh, des gens pour les faire travailler que les parents vont construire des baraquements que les, que les enfants viendront plus tard c'est normal de séparer les enfants des parents puisqu'il faut d'abord construire des baraquements puis les enfants ensuite iront à l'école qui pouvaient croire ça voilà, et, et, et on voit des exécutants mal à l'aise. Bah, tout ça, il y a un moment 1942. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de chapitres dans ce livre qui, qui, qui travaillent ce moment 1942. Les réactions de l'Église par, par Volkan Seibel, la question de l'opinion par René Pozanski et, et Alexandre Doulu donc voilà revenir sur la chronologie revenir sur les faits c'était l'un des objectifs euh, voilà de ce, de ce livre alors il n'y a pas que des découvertes évidemment euh, on prétend pas révolutionner le savoir mais on voit que par petites touches on apprend des choses Et moi j'ai appris des choses en, en, en lisant en lisant mes collègues notamment sur les questions d'opinion on y reviendra sans doute euh, sur également la, la politique allemande on a un chercheur allemand Michael Maier, dont les travaux ne sont pas connus en France, parce qu'ils ne sont pas traduits, et on comprend mieux la stratégie allemande. On voit qu'il y a différents acteurs. Alors on le savait, l'ambassade, les militaires, la Gestapo, mais on comprend mieux, on comprend plus finement l'effet de ces rivalités, de ces différences de stratégie sur les exigences allemandes vis-à-vis -vis de la politique de Vichy. Alors merci pour ce, ce premier cadrage. Je pensais que c'était utile de commencer vraiment par ça, pour qu'on, non pas qu'on évacue, euh, la question politique, mais qu'au contraire elle soit au cœur de tout ce qu'on a à se dire, et ensuite pour voir que justement cet ouvrage il recèle beaucoup d'autres choses. Alors, vous venez de le dire, il y a un argument que j'ai bien aimé comment juger aujourd'hui de ce qu'aurait pu faire ou ne pas faire le, le régime de Vichy Vous savez que l'histoire avec des si, l'histoire contrefactuelle, et si Vichy avait fait comme si, comme ça, c'est une histoire extrêmement risquée parce que euh, on, on a tendance à remplacer euh, l'étude des archives et de ce qu'on peut faire par des, des, des prises de position morales, mais j'ai beaucoup aimé votre argument que vous venez de, de citer, chronologique, en disant finalement, en 1942, au moment où les nazis lancent, avec la conférence de Van Zee, le 20 janvier, la politique de déportation à l'échelle européenne, c'est-à-dire ce qui se passe en France, se passe en Belgique, se passe euh, évidemment en Pologne, bon, dans, sous d'autres de, de, manières, mais on a un, une apogée. Et vous, vous défendez l'idée que quand le régime de Vichy est aux manette, euh, fonctionnel, autonome dans certaines de ses décisions, on obtient ce que vous dites, c'est-à-dire euh, un, un moment où la France, c'est bien dit dans le livre, déporte finalement à un rythme bien supérieur à celui de la Belgique voisine ou de l'Italie. Et donc c'est déjà une, une première forme de démonstration. Et vous comparez ça avec 43, ou au moment où il n'y a plus de zone libre, etc. Et là, vous montrez ben, que quand il n'y a plus cette volonté, cette marge de manœuvre de Vichy, tout d'un coup, les Allemands n'arrivent pas du tout à ces résultats-là. Et donc, par l'absurde, en comparant ces deux années, vous montrez que ça ne fonctionne pas. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette comparaison 42-43, qui montre un peu, voilà, de manière démonstrative, que qui montre le rôle de Vichy, finalement, dans cette année 42 euh, essentielle Alors, vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas faire d'histoire contrefactuelle. L'histoire avec des est à, est à bannir, mais néanmoins, on ne fait pas de la bonne histoire. Si on n'explique pas ce qui s'est passé par euh, le produit d'un certain nombre de, de choix, on a un certain nombre de choix. Voilà, ils ont et, et, et entre les différents choix, euh, enfin entre les, les différentes options qui se présentent, on, on va faire des choix. C'est ça le, la politique de Vichy en 1942. On a un certain nombre d'options. Il suffit de regarder ce qui se passe ailleurs au même moment. On voit par exemple qu'en Belgique, au même moment il y a, vous l'avez rappelé, il y, a, il y a une pression identique. Un Pays-Bas, Belgique, France, ces trois pays-là sont reliés par des décisions communes. Donc c'est vraiment la mise en œuvre de la solution finale dans ces, dans ces trois pays, avec des responsables des affaires juives de la Gestapo, qui se réunissent à Berlin, et qui veulent appliquer la, la même politique dans les trois pays. Enfin, rafler le maximum de personnes avec des chiffres. On, on, on a à peu près les mêmes chiffres en, entre la France et les Pays-Bas, un peu moins en en, en Belgique, donc, et il y a une chronologie qui est la même. On, on veut opérer en, en juin, juillet 42 et c'est mi-juillet 42 que les premières opérations massives ont lieu. Donc on voit que là, il y, y a des points de comparaison. On voit qu'il y a deux pays entièrement occupés. On voit qu'il y a un pays qui est partiellement occupé avec un gouvernement semi-autonome, c'est Vichy. Qu'est-ce qui se passe dans les trois, trois situations On voit qu'aux Pays-Bas, là, on a affaire à une occupation qui est beaucoup plus avancé qu'en que, que, qu Belgique et en France, puisque le, le, les Pays-Bas sont déjà presque intégrés hein, dans, dans l'Europe nazie, avec un statut qui serait définitif en Belgique et en France, c'est une situation provisoire d'occupation, d'expression militaire. Donc la comparaison Belgique-France sur les régimes d'occupation est, est, plus, est, plus, est plus pertinente. Et qu'est-ce qu'on voit C'est qu'en Belgique, les Juifs sont dans deux villes, Essentiellement, ils sont vraiment que à Bruxelles et à, à, à Anvers. Ailleurs, c'est vraiment marginal. Donc, le, le, pour les Allemands, ça se passe là, Bruxelles et Anvers. Et on voit qu'à Bruxelles, il y a un maire qui, euh, contrairement à celui d'Anvers, n'est pas collabo. Donc, voilà son, son choix c'est d'appliquer la convention de l'AE. Il n'y a pas de convention d'armistice. Il hein, y, y a les règles internationales. Voilà la puissance occupante, elle a des droits, mais elle n'a pas tous les droits. Et lui, il il fait le choix de dire non. Donc on voit bien que voilà là, là le il a différentes options. On l'a invité à choisir d'autres options. Il y a même le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui est un collabo qui essaye de faire pression sur lui. Lui dit je le, je, je peux mettre ma police à disposition de l'occupant s'il y a des troubles à l'ordre public. Mais je n'ai pas le droit, en tant que bourgmestre de Bruxelles, d'ordonner à ma police municipale d'aller arrêter des gens chez eux parce que ce sont des arrestations illégales et moi-même, je risquerai des poursuites. Et il arrive à résister. Voilà. Donc on voit bien qu'au même moment, ailleurs, il y a d'autres possibilités qui sont activées. En France, on n'est pas entièrement occupé. On est occupé pour les 3 cinquièmes et on a un gouvernement qui, depuis 1940... A fait le choix d'une politique, il avait le choix entre d'autres politiques. Il aurait pu faire autre chose au Danemark. Il y a une politique de collaboration, mais qui passe par un gouvernement d'union nationale. On fait pas une révolution nationale. Enfin, voilà en France, on fait à la fois une politique de collaboration et une politique de révolution nationale. Ce double choix qui caractérise la politique de Vichy, les deux genres de Vichy, c'est collaboration et révolution nationale, fait que le gouvernement de Vichy va se trouver en situation à l'été 42 de vouloir donner satisfaction aux allemands parce que d'un côté on a une politique antisémite et on veut se débarrasser depuis 1940. Il y a même une loi depuis octobre 40, Talbrutman l'explique bien dans le premier chapitre dans le deuxième chapitre du livre, pardon, une loi qui permet d'interner les juifs étrangers, ce qui fait qu'à la fin de l'année 1940, la moitié des juifs en zone libre sont soit assignés à résidence, soit internés. Et ces juifs là, Vichy veut s'en débarrasser. Donc ça c'est c'est on voit bien qu'il y a là quelque chose qui est propre et de l'autre, il y a la volonté de collaborer. On considère encore à l'été 1942 que l'allemagne va gagner la guerre et donc on veut lui donner satisfaction tout ça explique ce qui se passe à ce moment là et puis il y a aussi la chronologie et c'est pas du tout un raisonnement par l'absurde de dire ce qui enfin, ce qui se fait en 43 un an plus tard là la guerre a totalement changé de, de, de enfin, la, la guerre a évolué d'une toute autre manière un an après euh, juillet 42 on est en juillet 43 L'Italie, ben c'est ce qui s'est passé en Italie. Euh, il y a euh, un, un des vérités de renversement des alliances. Euh, le Grand Conseil fasciste renverse Mussolini. Il y a le débarquement en Sicile. Bon, à ce moment-là, euh, à Vichy, là, on commence à comprendre que sans doute l'Allemagne va. va... Et eh ben, là, que fait Laval lorsque euh, les Allemands lui demandent non plus des Juifs étrangers, mais des Juifs naturalisés, c'est-à-dire des gens qui sont devenus Français. Dans les années, dans les années 20, dans les années 30, des Juifs que Vichy était prêt à livrer un an avant. Ben là, Vichy dit non. on voit bien qu'il euh, y a des possibilités de dire non, puisque dans une situation où Vichy n'a plus du tout d'atout. Depuis novembre 42, la, la zone libre euh, voilà, a été envahie. Vichy n'a plus d'empire. Il faut quand même savoir que malgré la défaite, euh, malgré l'armistice, la, malgré l'occupation des trois cinquièmes du territoire, la France gardait le second empire colonial du monde. C'est quand même un atout considérable. Garder une armée d'armistice de 100 000 hommes, garder euh, ses, euh, sa flotte, ben, il y avait des atouts considérables. Ben, malgré ça, Pierre Laval, à la tête d'un gouvernement fantoche, est capable de dire non aux Allemands. Et après ça, les Allemands n'ordonnent ben, pas les rafles et disent bah ben ils, ils, ils, ils laissent tomber et ils continuent à arrêter les gens de manière individuelle, faire des arrestations individuelles. En 44, ils vont exiger quand il y aura l'État milicien des rafles, la Vichy se soumettra. Mais vous voyez qu'on n'est plus du tout comme en 1942. Le moment 1942, c'est vraiment le moment où le gouvernement de Vichy a fait le choix d'une politique criminelle et est devenu de ce fait complice, ce qui n'était pas le cas en 1941, ce qui ne sera plus le cas en 1943-1944. Il y a vraiment un moment 1942. Et je pense que ce livre argumente de manière, je pense, plus aboutie que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, cette, cette réalité-là. Il y a une formule que j'aime bien dans le livre qui dit « Vichy a fait trop de politique et pas assez de juridique », notamment par rapport à ce que vous venez de dire sur les, les recours possibles du maire de Bruxelles, qui, lui, a appliqué un certain nombre d'arsenal. Ce qui aurait été une politique de moindre mal. Une politique de moindre mal ça aurait été Il y a, il y a, il y a, il y a la convention d'armistice. convention d'armistice, oui, la police doit être à disposition de l'occupant. Mais il faut regarder la convention de là On ne peut pas lire l'une sans l'autre. Et c'est pas en euh, fonction de l'AE, euh, donc qui réglemente la guerre et les situations d'occupation précise bien un certain nombre de choses euh, qui euh, voilà l'occupant a un certain nombre de droits, beaucoup de droits. Et il y a une pression évidemment très forte, mais il n'a pas tous les droits. Par exemple, on peut pas arrêter des gens pour des raisons religieuses. Euh, on peut pas tuer des gens sans raison. Enfin, ça paraît un peu basique, mais le droit permettait effectivement de mener une politique de moindre mal. Si Vichy avait été dans une logique de comme le Danemark va le faire. Le Danemark va mener une politique de collaboration, mais une politique de collaboration de moindre mal. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de politique. Et d'ailleurs, on, on, on, on a un gouvernement d'union nationale, ce que ne fait pas Vichy. Vichy a une politique de, de régénération du pays, et qui fait qu'il cible des ennemis, dont les Juifs des 40. Donc tout ça fait que Vichy ne se place pas en situation de mener une politique de moindre mal. Et c'est si vrai que lorsque René Bousquet négocie en juillet 1942 avec les Allemands, et euh, pour livrer des Juifs massivement aux Les Allemands, ont besoin de la police française. Donc René Bousquet, le secrétaire général oui, pardon, de la police, Bousquet, hein, pour le pour... chef de la police de Vichy. C'est un moment terrible parce que c'est vraiment le basculement de Vichy, 2 juillet 1942. C'est une rencontre qui a lieu à Paris. Bousquet est face à six euh, représentants de la police allemande. Et le mandat qu'il a, c'est pas très clair. On saura jamais, vous voyez, parce qu'il y, y a encore des discussions. On saura jamais si. Laval, le chef du gouvernement, lui a, lui a dit, tu, tu, parce qu'il se connaissait très bien, tu laisses tomber les, les, les Juifs étrangers, ou s'il est euh, euh, sur une ligne où on refuse, euh, en tout cas à Paris, de mettre la police à disposition des Allemands, ce ne sera pas accepté par l'opinion. Donc au début de la négociation, Seibel raconte ça très bien, Bousquet dit, dit non, je peux pas, c'est une, une longue négociation sur des questions de police. Et le chef de la police allemande, Helmut Noren, dit mais, je comprends pas. Ça fait deux ans que vous menez vous-même une politique antisémite. Là, on se propose de débarrasser la France des juifs. Vous devriez être content. Je comprends pas pourquoi vous. Et alors, ensuite, Knorren amène habilement Bousquet sur le terrain de la haute politique en disant écoutez, Adolf Hitler, notre fureur, n'apprécierait pas, ne serait pas très compréhensif si, sur ce chapitre-là, qui est pour nous très important, la question juive, si vous nous aidez pas. Et là, Bousquet il cède et il dit On va vous donner le nombre de juifs étrangers que vous voulez. Et il précise Je suis allé relire récemment le, le rapport parce que euh, vous avez encore des, des, des gens qui vont vous expliquer que Bousquet voulait sauver les juifs français. Il faut lire ce que bousquet comment il justifie son, son Il dit Ce qu'on fait est tout à fait inédit. Donc, il a parfaitement conscience qu'il qu transgresse toutes les voilà tout ce qu'on a le droit de faire normalement. C'est inédit. Et on sait qu'il y aura des difficultés. Alors là, naïvement, je pensais, tiens, difficultés, c'est l'opinion publique, c'est les juifs français, pas du tout. Les difficultés, c'est les juifs qui sont en Afrique, voilà, c'est compliqué. C'est l'allié italien, l'allié principal allié de l'Allemagne nazie, qui veut pas livrer les juifs. Et Bousquet, mais, mais, mais c'est quand même étonnant qu'ils mettent la question sur... La difficulté, c'est l'allié italien. Et on voit très bien le jeu de Vichy, le jeu de Vichy en juillet 1942, c'est d'espérer que l'Allemagne va bientôt gagner la guerre et que dans l'Europe nazie, la France sera le brillant second à la place de l'Italie. Il y a une vraie rivalité. On considère que l'occupation de, de, de, de quelques territoires dans le sud-est par l'Italie est quelque chose d'insupportable. On n'accepte pas ça. Et, et, et d'ailleurs, l'armistice la, la, la, avec l'Italie a été très mal vécu par, par, par la France l'allemagne a gagné la guerre très bien mais l'italie qui est arrivée au dernier moment pour nous piquer quelques territoires ça ça passe pas à vichy donc on voit très bien que, que bousquet il, il, il est dans de la politique et puis il met aussi la question sur le terrain des difficultés d'arquis de le commissaire général aux questions juives qui voilà qui est, qui est un rival pour lui et dont il veut essayer de qui veut dénigrer auprès des allemands donc on voit très bien la logique on est on fait de la politique et on sacrifie les juifs étrangers sur le thème de la collaboration si j'ai encore un petit moment, ce qui est intéressant, c'est de voir le lendemain, en Conseil des ministres, comment Laval explique sa politique. Il annonce que les Allemands, alors il en a déjà parlé le 26 juin 42. le Conseil des ministres a lieu tous les samedis à Vichy, autour du maréchal Pétain, mais le maréchal Pétain n'a plus qu'un rôle de, de figuration, il a 86 ans, et depuis avril 42, c'est Laval qui a tous les pouvoirs. Chef chefs du gouvernement, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères. Et ce qui est intéressant, c'est que Laval n'ose pas annoncer ce que Bousquet a décidé la veille. Donc on voit très bien que on est dans, un, dans, un, dans, dans, dans quelque chose de criminel. Laval se contente de dire, et on voit déjà les mensonges que certains utilisent encore aujourd'hui, les Allemands prévoient de faire un État juif, en, en, donc là, le mot d'ordre de la propagande, en Pologne, je Ne serais pas déshonoré si j'envoyais vers cet état tous ces centaines de milliers de juifs, de milliers de juifs qui sont venus. Ce sont des déchets, il faut que les allemands les récupèrent. Mais je ne demande aucune décision, alors même qui est, je vais juste faire un recensement des juifs étrangers. Et voilà. Et là, Pétain dit Cette distinction est juste et sera comprise de l'opinion. Voilà. Voyez, Vichy a fait un pari criminel qui euh, faisait euh, un double pari d'une part, l'Allemagne allait gagner la guerre et c'est tous ces juifs étrangers qu'on leur livrait. Ça passera à l'as. Et deuxième pari de Vichy, l'opinion publique allait l'accepter. Et non, c'est pas ce qui s'est passé. L'Allemagne a perdu la guerre et l'opinion publique a été choquée dès les premières rafles. Alors, ça, ça on va on va venir sur cette question de l'opinion qui, qui occupe qui est dans le titre du livre et qui occupe une, une un quart de, du livre. Mais avant ça, bon, vous nous vous nous décrivez la constellation des acteurs et leur pouvoir réel au sein du gouvernement, Philippe Pétain, Pierre Laval, René Bousquet, etc. Dans le livre, il y a deux chapitres faits par les deux biographes que, que j'ai cités auparavant, donc, euh, donc Bénédicte Vergès-Chagnon qui a fait une biographie de Pétain et Renaud ce qui a fait une, une très épaisse biographie de Pierre Laval. On pense connaître ces acteurs-là. Qu'est-ce que ces deux travaux résumés dans le livre apportent de nouveau Est-ce qu'on est qu comprend mieux la profondeur des représentations euh, antisémites ou non euh, des deux acteurs. Qu'est-ce que ça apporte ces deux, ces deux chapitres Qu'est-ce qu'on a mieux compris Alors, sur Pétain, on, en gros, on savait. C'est-à-dire que Bénique Vérchénon fait une synthèse de, de choses euh, relativement déjà connues sur le maréchal Pétain, mais elle a une analyse qui est extrêmement fine et qu'elle a affinée par rapport à son livre. C'est-à-dire qu'elle a fait un grand livre sur une grande biographie publiée chez Perrin en 2014 sur, sur Pétain. Ce qu'elle dit bien sur Pétain, c'est que il a des préjugés contre les Juifs, mais surtout il raisonne en militaire. Il raisonne en militaire et pour un militaire, dans une guerre et la France malgré tout euh, et, et n'est pas en guerre, mais elle reste quand même euh, plus proche du belligérant allemand que, que, que, que, que des alliés. Elle est partie prenante malgré tout de, de, de ce qui se passe. Donc il y a une occupation, il y a une guerre et qui est des morts civiles, qui est des pertes, ça fait partie de la guerre. Voilà donc. Voilà, il y a, a donné des étrangers aux Allemands. Ben voilà, il y a des y a millions de prisonniers de guerre. Il y a un million cinq prisonniers de guerre. Il y a des morts. Il euh, y a des combats en Afrique. Il euh, y a même des soldats français qui vont lutter contre d'autres soldats français. Il euh, y a des représailles. C'est une situation qui, qui fait que voilà, il résonne comme ça. Et donc, il euh, va pas s'apitoyer. L'une des découvertes fondamentales de ce chapitre, c'est l'entourage du maréchal Pétain. C'est-à-dire qu'on comprend que. Euh, elle, a, elle, a, elle a réussi, c'est la seule à d'ailleurs avoir eu accès à, à ce document, qui est le journal du chef du cabinet civil de Pétain. Donc, chef du cabinet civil de Pétain, c'est quand même le plus proche collaborateur de Pétain. c'est Le chef du cabinet militaire, il n'a pas beaucoup de, de, de, de, de, de, de responsabilités. Le chef du cabinet civil, c'est vraiment le principal collaborateur. Il s'appelle André Lavagne. Et dans son journal, à la date du 23 juillet 1942, il écrit ceci. Il écrit les juifs vont être déportés à l'est dans des convois plombés ils auront pas d'eau le ça durera sept jours les allemands verront à l'arrivée la, à ce qu'il reste de vivant donc voilà donc dans l'entourage de pétain on a de forts doutes sur le fait que les juifs sont destinés à mourir donc donc voilà je trouve que là dessus je crois que ça règle euh, la question de qui savait quoi autour de pétain sur l'aval c'est euh, quelque chose de plus neuf euh, encore dire que renaud Meltz euh, montre bien que euh, l'aval en fait devient antisémite par le fait de faire de faire de l'antisémitisme d'état et, euh, et alors il relève en fait une absence de, de boussole morale chez, chez l'aval ça c'est vraiment l'un des axes de, de son livre qui reprend là ce qui fait que que l'aval s'il faut faire de l'antisémitisme par démagogie politique il n'hésite pas à le faire c'est très rare c'est pas sa tasse de thé mais euh, renommelle ça a même trouvé des traces d'antisémitisme très rare hein. il en a trouvé trois sur toute la carrière politique de laval donc c'est peu mais c'est significatif d'une certaine personnalité qui voilà qui, qui est prêt à et, et effectivement à partir de 1942 s'il veut faire de l'antisémitisme il en fait et il n'hésite pas à te dire des propos antisémites voilà donc ça c'est assez nouveau et ça et ça ça donne une couleur encore plus sombre hein, sur ces deux personnages là et sur l'aval l'idée reçue du maquignon qu'on qu disait dans toutes les biographies de Laval c'est le maquignon hein, il a il a marchandé là ça tient plus là, ça tient plus du tout on voit très clairement quelqu'un qui s'est qui s'est laissé pris au piège d'un engrenage criminel qui n'a pas pu en sortir et qui a même justifié avec des arguments euh, assez dégueulasses, assez assez, assez honteux euh, qui a justifié en s'en prenant aux Juifs. Euh, voilà, par, par des, des, des, des interventions publiques devant la législation des combattants notamment ou devant les, les, les, les, les mots d'ordre de la propagande qui vont être remis au poste diplomatique à l'étranger il n'hésitera pas à dire que les juifs sont des agents du marché noir sont des agents euh, sont des agents gaullistes qu'ils ont envahi la france et que c'est un bienfait que la france s'en débarrasse je pense que c'est important de, de rappeler ça bon par rapport à ce que Laurent Joly vient de dire euh, évidemment, par... j'allais vous poser la question, mais vous y avez répondu. Que savaient les dirigeants nazis de l'époque Ça peut peut-être vous, vous, vous choquer. Nazis, <rire> déformation professionnelles. Euh, C'est sûr qu'à l'époque, attention, la, la plupart des acteurs sont au courant de l'extermination des, des juifs soviétiques par les, les unités de tuerie mobile. Des fuites ont eu lieu sur la question des juifs polonais et du début du gazage. Mais tout ça, il faut le resituer dans l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision de la cohérence du plan. Et donc, dans la presse, parfois, où, évidemment, Roosevelt est, est au courant, on entend des massacres, etc. Du coup, j'allais vous poser la question de que savaient les acteurs Et vous venez de répondre en disant que, voilà, les, sans, sans connaître l'absolue la, réalité de ce qu'étaient les centres de mise à mort à Auschwitz et compagnie, il y avait une connaissance de, de, de l'issue funeste de, de tout ça. Alors, on a parlé des décideurs politiques. Un hein, des acteurs de, de ce livre, vous l'avez déjà cité, une des actrices, c'est l'opinion publique. Alors l'opinion publique, vous le savez, elle est insaisissable, notamment pour les historiennes et les historiens, puisque tout dépend de la manière dont on décide de l'étudier, des sources qu'on utilise. Et sur la question de Vichy, il y avait eu un très très grand livre d'un historien qui s'appelait Pierre Laborie, qui avait étudié cette opinion sous Vichy pour rendre les choses, il y a déjà une, un certain temps, pour rendre les choses beaucoup plus complexes que simplement collabos ou résistants. Je rappelle qu'il y a en gros 450 000 à 500 000 résistants en France, hein, donc c'est 1% de la population. Et de montrer que cette opinion publique, elle était fondée sur une zone grise extrêmement large d'acceptation, de, euh, de euh, parfois, consentement, euh, de résignation, etc. Et là, le livre réouvre un certain nombre de chapitres euh, rédigés donc, par Wolfgang Seibel, par, par René Poznanski, sur l'opinion face aux Juifs. Et ce n'est pas du tout une question annexe, parce que l'opinion, alors encore une fois, je vous dis, elle est insaisissable, mais en tout cas, en tant qu'objet politique, elle existe vraiment dans les gens qui ont envie de la faire exister, Soit pour dire, pour ceux qui voulaient légitimer la politique de Vichy, regardez, une partie des Français de l'opinion était antisémite, donc nous, on a fait le gouvernement se justifier comme ça, on n'a fait que répondre à tout ça. C'est un argument qui, qui a encore cours. Donc le livre fait un point. Et de l'autre côté, il y a aussi des arguments qui visent à dire, mais regardez, l'opinion était contre la déportation des Juifs, il y a eu des... Il y a eu des justes, euh, etc. Il y a eu des gens qui se sont opposés. Et donc, ce qui est intéressant dans le livre, on viendra peut-être à la question religieuse, l'opposition spécifique euh, des, des représentants religieux par la suite. Mais comment réagit cette opinion-là Et je sais que ma question est piégée puisque euh, René Poznanski montre qu'il y a un très très fort euh, effet de contexte, c'est-à-dire ça dépend des moments, ça dépend des endroits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question de l'opinion Oui, l'article, le, le, le chapitre de René Poznanski est vraiment très très important. Très réussi et très complet, et il montre déjà une chose évidente. Enfin non, pas si évidente que ça. Et moi, j'ai on savait hein, avec les travaux de Pierre Laborie qu'il y avait une différence entre les deux zones. Euh, ça, c'est très important. Et ce que René posant ce qui montre, c'est que la population en zone occupée est plus réactive par rapport à l'antisémitisme qu'en zone libre. Parce que l'antisémitisme en zone occupée, c'est avant tout allemand et c'est visible c'est des affiches jaunes dès septembre octobre 1940 c'est donc le marquage des magasins c'est des brimades c'est des toiles jaunes en juillet en juin 1942 tout ça a suscité une certaine réprobation de l'opinion parce que d'une part c'était moyenâgeux c'était barbare et puis c'était identifié à un occupant qu'on n'aime pas voilà et, et, et ça elle le montre très bien et ça permet de comprendre pourquoi au moment des rafles de l'été 1942 les, la population parisienne était prédisposée à être choquée. Voilà. En zone libre, il n'en va pas tout à fait de même. Et ce qu'on découvre vraiment, en, en, et même l'historien en question qui a travaillé sur, sur les rapports, il en est même lui-même surpris, c'est que la population n'est pas spontanément heurtée par les rafles en zone libre en août 1942. C'est-à-dire que l'écho qu'il y a des rafles de zone occupée, a pas tout de suite un effet en zone libre et c'est vraiment l'église et là vous voyez quand on parle de l'opinion on parle de l'opinion avec un cadre et à l'époque l'église catholique constitue un cadre important de la société française vous avez plus de 40% des gens qui vont régulièrement à la messe la plupart des gens de la population est catholique et donc euh, l'église euh, voilà est une, est une, a une influence sur ce que les, les gens pensent et la parole du curé le dimanche à la messe ça joue ça pèse et là ce qu'a découvert Alexandre Doulu c'est que euh, la population et ça les rapports des préfets le, le montrent très bien c'est tardif c'est septembre octobre 1942 que la population commence à être choquée parce qu'il y a eu les protestations des évêques et donc ce qu'on découvre c'est que ces protestations publiques d'abord à Toulouse 23 août 1942 dans la moitié des églises du de diocèse de, de Toulouse, mais aussi euh, à Marseille, mais aussi à Lyon, par monseigneur Gerlier, qui est le chef de l'Église de France. Donc euh, Gerlier, c'est vraiment une personnalité très importante. Ben, ça, ça, ça va avoir un, un, un effet. Donc vous voyez une, une, une population qui est aiguillonnée aussi par, euh, par l'Église. Donc on, on comprend vraiment, euh, vraiment bien mieux cette, cette, cette distinction et l'opinion qui d'un côté réagit spontanément parce qu'elle est prédisposée à être indignée en zone occupée, et en zone sud, une population qui s'indigne parce qu'elle est aiguillonnée par, par l'Église catholique. Ça, je trouve que c'est vraiment l'un des acquis de, de, de ce livre. C'est des choses que j'avais j'avais pas lu avant aussi, aussi finement. Oui, et du coup, ça fait tomber complètement l'argument... Ma, euh, défendu par certains membres de, de, du gouvernement de Vichy de euh, nous ne sommes nous n'essayons que d'anticiper euh, la réaction antisémite de notre population absolument ça c'est des arguments c'est des arguments en, encore une fois c'est des arguments d'après coup c'est des arguments lorsque euh, Pérouton, euh, l'auteur du statut des juifs et l'auteur de la loi sur l'internement des juifs étrangers d'octobre 40 euh, dira au moment de son procès ben moi j'étais obligé de répondre à une population qui était antisémite et dans les défenseurs de Vichy qui, qui, qui jusqu'à Zemmour aujourd'hui. Et Zemmour, il pousse le, le, le, le côté dégueulasse jusqu'à dire « Mais même les Juifs français voulaient se débarrasser des Juifs étrangers. » Donc on a une population qui, certes, n'est pas à l'abri de préjugés antisémites, et xénophobes. Ils sont répandus, les préjugés xénophobes et antisémites dans la population française. Mais entre ça et accepter des opérations barbares, des dislocations familiales, ben non, Là, la population la population française ne l'acceptait pas. Il y a un rapport des RG le 17 juillet 1942 qui le dit très clairement et, et, et, et qui prouve encore une fois qu'on n'avait pas anticipé cette, op cette opposition. Le, le, le, le, ce rapport des RG dit, donc c'est le jour de le l'endemain de la rave du Veldive à Paris, la population parisienne est plutôt antisémite, mais elle est profondément bouleversée par les arrestations qui ont eu lieu euh, voilà dans, dans... donc c'est cette réalité d'une opinion publique qui euh, voilà parce que parce qu'il y a il y a il y a des valeurs euh, qui sont à l'époque très répandues le, le, le donc les valeurs chrétiennes euh, la charité donc des gens qui sont enfin le droit d'asile enfin, tout ça ce sont des gens que les gens avaient en tête et, et ça format ce qu'ils pensent voilà même oui. s'ils ont des préjugés contre les juifs euh, qui sont qui sont aussi liés à leur éducation religieuse oui, et puis je ne l'ai pas signifié dans les chiffres initiaux que j'ai cités, mais évidemment, Vichy va déporter plus de 11 000 enfants. Donc cette politique criminelle s'exerce aussi euh, sur des, des jeunes et très jeunes enfants, ce qui, ce qui corrobore un peu la, la question de l'opinion. Alors, pour avancer un peu, il, il nous reste deux questions. Le, le, il y a une étude que j'ai trouvée particulièrement réussie, une étude de cas sur la ville de Marseille, euh, pendant l'occupation, et qui, du coup, euh, et me permet de, de poser une question par rapport à, aux polices françaises. C'est étudié par Aurélie Audeval Et c'est intéressant parce que Marseille est le seul grand port de zone libre quand la zone n'est pas encore occupée. Il y a énormément de gens qui se tentent de fuir de Marseille, mais d'autres qui essayent d'arriver. Enfin, il y a le camp des Mille. C'est une ville de transit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Aurélie Audeval étudie le positionnement de la police française sur le temps long. Alors... Là, évidemment, bon, je fais un petit, une petite aparté. Il n'y a pas de monolithisme dans la police française. Euh, on est dans la ville de Maurice Papon, mais euh, pas dans ce livre, mais dans d'autres études. Il a été montré notamment qu'au moment de la rafle du Veldiv par Ivan Ermakov, peu importe, mais un certain nombre de policiers ont fait du zèle. Un certain nombre de policiers français ont permis la déportation, ont été d'une extrême brutalité, mais que pour d'autres selon les zones, selon les endroits, selon les villes, selon parfois la personne qui dirigeait telle ou telle autorité, il euh, euh, y a eu des dilemmes, il y a eu une transgression de ce qui était possible par la, par la police, et donc, on obtient, vous me corrigez évidemment si je dis une bêtise, euh, on obtient un résultat qui, au moment de la, de, du 16-17 juillet 1942, est, est jugé extrêmement décevant par les autorités nazies, voire un fiasco. Donc, vous voyez, le, le, le, le, la police a agi, mais ça ne veut pas dire que tous les acteurs de la police ont agi de la même manière. En revanche, ce que dit aurélie odeval c'est qu'elle analyse sur le temps très long la politique à marseille de la police qui pendant les années 20 30 s'est habituée en fait comme ville de transit à traiter avec des, des masses de ce qu'elle appelle des indésirables et ça c'est une politique qui précède complètement la politique de vichy c'est à dire que dans le, le quotidien de la police marseillaise on traite des gens qui n'ont pas être là n'ont pas la nationalité qu'il faudrait renvoyer qu'il faudrait stocker qu'il faudrait ne pas laisser arriver faire partir etc et en fait ce que j'ai trouvé très bien fait, c'est qu'elle montre qu'il n'y a pas euh, la police marseillaise ou, ou Vichy qui est aux ordres des nazis, il y a une profonde convergence progressive de buts entre les objectifs des nazis et les objectifs de la police euh, locale, et notamment dans la gestion de ces indésirables. Alors comment, finalement, il y a une forme de, de capillarité de tout ça qui fait converger euh, la manière de, de gérer tout ça sur, sur le terrain Oui, c'est une très bonne question que vous posez, une question difficile. Alors, euh, le, les travaux d'Ivan Armakoff portaient sur Montpellier. Oui, c'est moi qui ai travaillé sur la rive du Veldive, et, euh, et effectivement, j'ai constaté les mêmes choses que qu'Ivan Armakoff. C'est-à-dire que Ivan Armakoff avait étudié la région de Montpellier et il avait, il avait observé des variations assez spectaculaires d'un lieu, même d'un lieu de Montpellier par rapport à un autre, et, et, et, et dans la région de Montpellier, entre une commune à l'autre. Donc, on peut, on peut vraiment mesurer, j'ai fait la même chose pour Paris, avec des possibilités de, de, de, de voir des, le taux d'arrestation qui varie d'un arrondissement à l'autre. Je vois que les deux tiers des gens ont échappé à la rafle du Veldiv. C'est une chose qui n'était pas connue. C'est le cœur de mon livre sur la rafle du Veldiv. Et, et euh, donc, voilà, on voit, on voit les marges de manœuvre des, des, des, des, des décideurs. Et toute cette question qui m'a hanté hein, quand je faisais mon livre, enfin, qui était obsédante quand j'ai fait mon livre sur la, la rafle du Veldiv et qu'on retrouve très, très bien dans l'article d'Aurélie Oudeval, c'est comprendre ce, cette rencontre entre euh, des continuités et une politique exceptionnelle. C'est-à-dire que d'un côté, on a des acteurs qui ont conscience qu'on leur demande de faire quelque chose d'anormal, et en tout cas d'inédit, et de l'autre, ce n'est pas aberrant d'aller arrêter des Juifs étrangers. Ça s'inscrit dans... Euh, dans des, des, des, des repères qu'ils ont professionnels, des pratiques bureaucratiques policières. Et cette, cette double réalité explique à la fois pourquoi ça a été possible, pourquoi ça a été possible massivement. Je cite souvent... Le Espèce de, de, de, de de là vraiment pour le coup de raisonnement par l'absurde, mais raisonnement par l'absurde. Si on avait demandé aux policiers d'aller arrêter tous les rouquins de Paris en juillet 42, ils, ils auraient trouvé ça complètement bizarre. Si on leur avait dit d'arrêter tous les bretons de Paris, ils auraient trouvé ça complètement bizarre. Mais arrêter des juifs étrangers à Paris, ils n'ont pas trouvé ça bizarre parce que euh, voilà, ils avaient, ils avaient déjà interné des ressortissants allemands, la plupart juifs en mai 40. Même si c'est pas eux qui étaient, c'était l'armée, enfin, malgré tout, ils étaient, ils accompagnaient cette politique. Il y a des politiques de long terme, ce que montre très bien Rodier sur son, sur son, dans, dans son article, qui fait que le responsable, l'intendant de police de, de, de Marseille, bah lui, en 40-41, il y a des juifs qui partent à l'ouest dans des bateaux vers les États-Unis, puis en 42, des juifs qui partent à l'est vers la Pologne. Il voit pas la différence. Voilà. Bon. Euh, c'est aussi un ultra, euh, c'est aussi un partisan de la collaboration euh, et, et, et le fait qu'il ne se pose pas de questions est aussi significatif dans certains engagements politiques. Mais malgré tout, voilà, ça lui paraît pas aberrant. Donc c'est cette complexité-là, vous voyez, de, des continuités et en même temps quelque chose d'exorbitant, d'anormal, qui explique que la police est marché et que de l'autre, les résultats aient toujours été mitigés. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe, que Hermakoff a vu pour la... Lui a travaillé sur la rafle de, de zone, la grande rafle d'août 42. Moi, j'ai travaillé sur la rafle du Veldive, Et qu'est-ce qu'on voit C'est des taux d'échec qui sont relativement importants. Dès les premières opérations, la rafle du Veldiv, c'est une des découvertes que j'ai faites, les deux tiers des gens échappent. La rafle de zone libre, en août 42, les deux tiers des gens y échappent. Quand vous faites les premières rafles à Amsterdam, en, en en juillet 42 les trois quarts des gens sont pris donc on voit qu'en France il y avait des possibilités de, de, de, de, de voilà d'un côté cette police ordinaire elle est mobilisée mais de l'autre ces agents sont pas extrêmement zélés voilà. et c'est ça qui explique euh, enfin, c'est l'un des facteurs importants du résultat de la solution finale en France je, je pense qu'on peut aller vers, vers la, la dernière question parce qu'elle est directement dans le dans le fil Jacques Semelin, donc grand, grand spécialiste des, des violences euh, au XXe siècle, ter, enfin, clôture un peu, fait l'épilogue du livre et essaye de, de, de faire une, une grande synthèse des variables, des critères euh, qui, ont permis, qui permettent d'expliquer voilà, la singularité du cas français dans, dans la Shoah. Donc il liste un certain nombre de choses. Et donc là, on, vous venez de conclure pour la police, mais il reprend cette question de l'opinion et il a cette... Euh, cette expression que j'aime bien, il dit ce qui limite l'efficacité de la Shoah en France à la différence des Pays-Bas, à la différence évidemment d'autres pays occupés de manière beaucoup plus brutale. Ce n'est évidemment pas le gouvernement de Vichy, bien sûr, on vient de le démontrer, mais c'est la société française qui en fait, parce qu'il y a une intégration républicaine de très long terme des Juifs dans la nation française, la société française joue, je cite, comme garde-fou contre euh, les politiques de Vichy. Alors c'est intéressant, ça ne veut pas dire qu'on trouvait des justes, vous savez les justes c'est euh, ces personnes distinguées pour les actions petites, grandes, moyennes, qu'ils ont pu mener pour sauver des juifs, ça ne veut pas dire que la France grouillait de justes. loin de là, mais ça veut dire que d'une certaine manière, cette intégration très ancienne des juifs à la nation française joue comme garde-fou. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question et ce qui sera la, la conclusion de, de, avant les questions du public Je regarde l'heure pour voir parce qu'on a du est temps, on est c'est un chapitre très important que, que nous offre Jacques Semelin, qui a fait plusieurs livres hein, sur la survie des Juifs. Il en a fait deux gros plus un, un, un petit. Et là, il nous livre en, en gros la quintessence de ce à quoi il a réfléchi sur le sujet pour comprendre pourquoi et comment les trois quarts des Juifs ont survécu en France. Et bien sûr, c'est multifactoriel. Et donc, il va essayer de, de résumer. Donc, d'abord, il y a effectivement les la, la, la manière dont, dont, dont les Juifs vivent en France et, et, et sont insérés dans cette société ça se passe pas comme dans d'autres pays voilà ça se passe pas comme dans d'autres pays et ça l'occupant va être obligé d'en tenir compte il y a une assimilation beaucoup plus grande il n'y a pas de recensement religieux vous vous nous quand les, les nazis en 40 arrivent et veulent, vont au consistoire à Paris ben, ils sont peu de juifs il y a 7% des juifs de Paris qui sont inscrits au consistoire donc il n'y a pas ce qu'on trouve dans pratiquement tous les pays d'Europe notamment à l'est il n'y a pas cette assignation religieuse il n'y a pas cette soumission à des organisations religieuses ce qui fait que ça va être facile de créer des conseils juifs ailleurs en Europe et qu'en France ça va être très difficile de créer un conseil juif on va créer une association juive l'union générale des israélites de France et finalement, le Consistoire arrivera à sortir toutes les questions de, de, de, de, des associations religieuses ne seront pas intégrées là-dedans, ce qui est un cas unique en Europe. Donc on voit que voilà qu'on a, on a, on a des Juifs insérés dans, dans, dans la société, avec des mariages mixtes, assez peu nombreux, mais, mais c'est quand même déjà une, une réalité euh, à l'époque. Il euh, n'y a pas de quartier juif, euh, un peu quand même, mais, mais on voit qu'à Paris, bon, il y a, y a Marais, il y, y a le 11e arrondissement, il y a le quartier de Belleville où il y a beaucoup de Juifs. Mais c'est très rare de trouver un quartier où il y a majoritairement des Juifs. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il y a eu une thèse qui a été faite récemment sur le quartier des Arts et Métiers et, et, et, et le quartier des Enfants Rouges, qui est là où il y a la plus forte concentration juive à Paris. Ce n'est pas un quartier juif. Voilà, La majorité des habitants sont non-juifs. Donc tout ça explique que ce sera difficile et, et, et qu'au moment des arrestations, ben, la majorité des Juifs, seront encore chez eux à leur adresse d'avant-guerre donc donc et disséminés un peu partout donc voilà il y, y a ce facteur là qui est, qui est très important et qui fait que pour, pour, pour résumer les autorités allemandes vont être obligées parce que euh, on peut pas juste dire l'opinion publique comme si l'opinion publique est comme ça si euh, l'occupant n'avait pas fait le choix en France d'arbitrer en faveur de la prise en compte de cette opinion publique euh, sur cette question là ben, ils auraient le bilan d'institution aurait été bien plus élevé mais effectivement les allemands ont considéré qu'il fallait avancer prudemment sur ces questions là et donc quand ils ont senti et y a eu euh, un, un obstacle et que pierre laval en septembre 42 dit moi je suis désolé j'ai mon opinion publique contre moi parce que j'ai l'opinion catholique contre moi opinion catholique opinion publique ça se mélange quand même pas mal donc, euh, les Allemands disent d'accord. On... Et il y a même un arbitrage au plus haut niveau de, euh, euh, de l'appareil d'État nazi, puisque c'est Himmler lui-même qui arbitre en, en faveur d'une forme de réalisme, et en tout cas de, de, de, de politique qui procède par étapes. On dit, il faut ménager la position du président Laval, et donc il ne faut pas exiger plus que ce qu'il peut donner. Donc, Vichy, qui était prêt hein, à la suite des Juifs étrangers, à, à, à livrer les juifs naturalisés, c'était vraiment le programme de de, de l'été-automne 42. Ben là, il y a, on revient en arrière. Voilà, on dit pas, enfin, on ne revient pas en arrière. C'est ce que Seibel explique très bien. On en reste au programme initial. Les allemands ont initialement exigé fin juin 1942 la livraison de 40 mille juifs. Laval dit Je vais vous donner vos 40 mille juifs. Je vous les ai promis, vous les aurez, mais ne m'en demandez pas plus. Voilà. Et donc, on va en rester. Et ce programme va être rempli. Comme vous le signalez tout à l'heure, la France, à l'automne 1942, est en pointe. C'est elle qui livre le plus de Juifs dans toute l'Europe de, de l'Ouest. Mais pas plus. Et donc, effectivement, les Juifs français ne seront pas livrés par des rafles massives. Voilà, là un... et, et, et ça, c'est vraiment parce que les Allemands ont pris en compte ce facteur de l'opinion. Donc, on voit que... Le, le, le, ce qui, ce qui est, est ce que paxton explique toujours le facteur le plus important c'est l'occupant mais cet occupant il prend en compte l'opinion publique parce que voilà et, et puis après vous avez tous les facteurs on va dire euh, qu'on qu peut analyser aujourd'hui de manière très fine sur la raf du veldiv j'ai pu voir que là où les juifs sont le plus c'est contre intuitif là où ils sont le, le plus concentré dans la capitale euh, eh ben, ils vont davantage survivre. Là où ils sont le plus disséminés, ils vont pas être prévenus aussi bien qu'ailleurs. Et, et donc on voit, on peut aujourd'hui aller très finement dans l'explication de, de, de, de ce pourcentage. Les trois quarts des Juifs ont survécu. Et on voit des variations. Alexandre Doulu a travaillé euh, sur les trois zones, et c'est-à-dire Paris, la zone occupée province et la zone, la zone sud. Et il voit que c'est en province-zone occupée, là où les Juifs... Était le, le, le, le finalement le plus en confiance, installé depuis le depuis, depuis, depuis, depuis plus longtemps, et donc peut-être moins réactif à, à, à se cacher, qu'ils ont été le plus arrêtés. Euh, voilà, le, le pourcentage des Juifs arrêtés en province est beaucoup plus grand qu'ailleurs. Donc on voit qu'il y a plein de facteurs. Voilà, plein de facteurs. C'est géographique, donc spatial, c'est social. Euh, et Mais in fine, c'est quand même la, la, la, la, au plus haut niveau des arbitrages. Voilà, des arbitrages et, et aussi des moyens, c'est-à-dire que quand, à l'été 1943, Vichy dit non, dit voilà, donc la preuve que Vichy pouvait dire non, on revient à la question de, de tout à l'heure, ben là les Allemands euh, auraient pu déployer des moyens considérables pour arrêter les Juifs. Et il y a une demande du responsable des affaires juives de la Gestapo qui dit « moi j'ai besoin de 250 hommes, 250 hommes pour former des commandos spéciaux pour arrêter des Juifs ». Et à Berlin, on lui dit « Niette ». Enfin, non, lui, non, et, euh, et, et donc il n'y a pas de policiers allemands pour arrêter des juifs le service d'affaires juifs de la gestapo à paris c'est trois quatre policiers le commando d'alois brunner qui va opérer à, à, à nice qui va opérer à grenoble à a travaillé là dessus il a deux trois policiers avec lui donc il est obligé de compter. Sur des voyous, du PPF, sur des gens qu'on qu salarie, ils n'ont pas les effectifs. À Berlin, on explique, pour arrêter les Juifs, vous vous débrouillez avec ce que vous avez sur place. La priorité, c'est la traque des résistants, c'est la traque des communistes. Donc on voit bien cet arbitrage-là. La France, c'était un territoire absolument crucial dans la perspective de combat dont on savait qu'ils auraient lieu dès 1942, on sait qu'il y aura un débarquement allié. On ne sait pas quand, mais on sait qu'on en, on en aura un. Donc la priorité en France pour l'Allemagne nazie, c'était la sécurité et c'était la lutte contre la résistance. Eh bien, je pense que vous l'aurez compris, les 557 pages du livre recèlent encore plus d'informations et de faits. Avéré dont on a besoin par rapport aux falsifications de l'histoire. Donc Laurent Joly, merci beaucoup. On peut applaudir notre intervenant.